en rose, profitez de cette, de cette journée. Mardi, mercredi et jeudi pour le Québec, ainsi que mardi PM, mercredi et jeudi pour l'Europe. La lune sera dans le taureau, votre dixième maison. Vous ferez face à des, euh, des défis importants qui pourraient vous causer quelques distractions et quelques perturbations au niveau de vos relations un supérieur ou un collègue ou bien un ami pourrait venir à votre aide soit vous aider dans l'accomplissement de vos tâches ou dans les discussions ou négociations vous pourriez vouloir ou devoir garder certaines informations discrètes et cela pourrait être un peu difficile pour vous vous qui êtes une personne expressive et extravertie, ce qui serait un défi de plus pour vous. Il vous manquera un peu de détermination ou d'enthousiasme dans votre quotidien, ce qui pourrait causer le cumul de vos tâches. Essayez de bien vous organiser et ne pas trop vous distraire. Vendredi et samedi, la lune sera dans les Gémeaux, votre onzième maison. Vous pourriez mettre en question certaines relations dans votre vie et vous pourriez ne pas voir une image claire et avoir l'impression que certaines de ces relations ne vous conviennent plus ou qu'elles conspirent peut-être à votre insu contre vous. Avant de prendre vos décisions, soyez certain des faits et ne prenez pas vos décisions en vous basant sur seulement les doutes. Vous pourriez aussi vous poser des questions sur vos objectifs et vos ambitions et si vous devriez les changer ou bien les modifier pour qu'elles soient plus réalisables. Dimanche et lundi, la lune sera dans le cancer, votre douzième maison. Les énergies de cette période pourraient vous pousser à être impulsive dans vos décisions, surtout au niveau de votre boulot ou votre profession. Il y a beaucoup d'oppositions délicates durant cette période. Alors il faut absolument être prudent physiquement et socialement. Ne pas vous impliquer dans des discussions qui ne, vous, qui ne vous concernent pas et éviter les confrontations et les débats inutiles et patientez Les prochaines journées seront beaucoup moins stressantes. C'est tout ce que j'ai pour vous, cher Lyon. Je vous demande votre soutien de la chaîne, aimez, commentez et surtout partagez s'il vous plaît. Je vous remercie à l'avance. Je vous aime beaucoup.